Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certains le savent peut-être, j'accorde une très grande importance à la création à l'eau francophone. Aujourd'hui, je suis avec deux membres qui composent la production Legipix. Albatra, Albatros 98 et Maricou. Bonjour tous les deux Donc, Salut, salut à tous Salut euh, Merci vraiment à vous de, de, de donner un petit peu de votre temps euh, pour, pour cette vidéo, pour cette interview. C'est sympa de pouvoir donner euh, un petit avis sur ce qu'on fait sur les Machinima, et puis c'est vraiment sympa à toi de nous avoir invité pour parler de ça, parce que... C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Ah, bien souvent, les créateurs ils sont derrière des, des images, des machinimas, des montages, et on les connaît pas forcément. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous connaître un petit peu pour resituer donc qui vous êtes exactement. Vous êtes des machinéastes. Comme le nom l'indique, vous produisez des machinimas. Sous le nom de Legipix, vous en avez sorti deux, d'une même série. C'est exact. Depuis la création de Legipix, oui, deux. Après, euh, on a fait d'autres machinimas qui étaient sur ma chaîne avant, qui ont été passés sur Legipix. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur vous déjà Quel âge avez-vous euh, Pour moi, euh, 24, 25 dans euh, 20 jours. Euh, bah Moi, j'ai 26 ans. Et donc, combien ça fait de temps euh, que vous créez Alors, euh, question intéressante, hein, j'ai commencé à créer il y a 10 ans, euh, tout juste, sur euh, Halo 3. En faisant, euh, on faisait des courses euh, de Mangous sur Halo 3, donc euh, un groupe qui s'appelait HCX pour à le course euh, Xuit, c'était l'époque des forums, et du coup je faisais des petites vidéos de récapitulation des courses qu'on faisait, donc un petit montage euh, aléatoire, donc le premier c'était fait avec, avec camiscope planté devant la télé. Ah, on est tous euh... passés par là <rire> je crois. Et après euh, ça s'est un petit peu amélioré avec euh, un petit dazzle, mais voilà on a commencé, enfin j'ai commencé des vidéos euh, il y a 10 ans maintenant. Ah ouais, mais en fait, on a commencé, on a le même parcours. Moi aussi, j'ai utilisé le Dazzle après. Cette espèce de boîtier en forme de poire tout pourri. <rire> et, et depuis quand est-ce que vous jouez à Halo, tous les deux euh, Moi, ça fait... Euh, depuis 2007. Donc euh, sur Halo 3 euh, Halo 3 et euh, Halo 2 en même temps, en fait. En fait, j'ai commencé bizarrement, j'ai okay. commencé Halo 2 PC, qui était sorti en 2007 ouais. ou 2008. Ouais. Et, euh, et Halo 3 directement après. Euh, je joue depuis à peu près 10 ans à Halo, euh, c'était un des premiers jeux que j'ai eu avec ma première console qui était la 3.6 et, et voilà donc c'était Halo 3, c'était il y a 10 ans. Ouais, Halo 3 c'était un, un beau début en tout ce qui a été machinima, tout ça, ça, ça, ça, ça a explosé. Euh. Ah mais même en France on avait déjà Gomo et Blue Hunter qui faisaient des beaux machinima sur Halo 2. C'est vrai, mais c'était plus discret on va dire. Ah oui oui, oui c'était beaucoup plus ferme, mais c'est certes, ça c'est oui. C'est vrai que ça a vraiment éclaté à partir de Halo 3 Ouais, ouais, ouais. Euh, justement, puisqu'on est au niveau des débuts, euh, est-ce que ouais. vous avez un souvenir particulier sur votre première création La qualité de la caméra. <rire> <rire> je que... crois qu'elle est encore en ligne en plus, mais c'est vraiment... Enfin, il n'y avait absolument aucun travail, donc c'était juste pour le fun, on avait... Donc comme je te disais, c'était vraiment... On faisait des courses de mangoustes, et euh, je me rappelle vraiment de la création, parce que, en fait... C'était une map ou une espèce de circuit de mangouste sur Sandbox. Il y avait un virage qui était à peu près difficile et on est tous tombés plusieurs fois dans le même virage. Et j'ai trouvé ça très très marrant. Du coup, j'ai mis le mode cinéma après. J'ai mis ma petite caméra face à la télé avec un petit trépied histoire que ça ne bouge pas trop. Et j'ai filmé cette petite séquence. Donc, c'était vraiment nul. Il y avait zéro montage. J'ai mis la petite musique de Benny Hill, le générique... Et voilà, j'ai mis ça sur YouTube, et c'est comme ça que j'ai fait ma première véritable création vidéo sur Halo. Non, mais euh, en 2007, il y, y avait beaucoup de, de vidéos comme ça, c'était le début de YouTube. Les gens, les gens créaient, euh, c'était beaucoup plus simple de créer en fait, à ce moment-là. Ah oui, c'est sûr, il n'y avait pas du tout tout, tout l'aspect euh, qu'il y a aujourd'hui. Hein. Bah, le niveau Bien. était plus bas, je pense, et les gens avaient moins d'exigences de, que maintenant. Quoi. Ça, ça, ça, faisait, ça faisait vraiment, en fait, euh, on hébergeait hein, une petite blague qui était assez amusante, qu'on trouvait ça, euh, ça drôle entre amis, on la partagé sur un forum... Ça marchait, ça marchait pas, on avait toujours des petites critiques, mais voilà, c'était vraiment pas prise de tête à l'époque. Alors, c'est Maricou, tu parles un petit peu moins, alors ouais. je vais te poser la prochaine question en ouais. premier. Euh, donc aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que tu joues à Halo, d'après ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Quel est ton jeu préféré Halo, bien sûr. Alors, euh, moi, je suis un petit peu euh, le mouton noir à chaque fois sur cette question, euh, surtout quand j'essaie de défendre mon avis sur Reddit. Euh, moi, mon Halo favori, c'est OTST. Donc ah. euh, ça, ça met toujours un peu tout le monde de côté. Parce alors, que y a, y a je trouve que dans les Halo, ce qu'on nous met souvent en avant, c'est que c'est la fin de l'humanité, on doit sauver la planète, etc. etc., etc. Et euh, on joue euh, Master Chief, c'est un super soldat euh, au-delà des super soldats. C'est tous des Spartans, mais alors lui, euh, voilà. Et en fait, on ressent pas la, la détresse, on ressent pas le désespoir, on ressent pas euh, toute l'anxiété que n'importe quel être humain devrait avoir face à la fin de sa propre race et la fin de tout ce qu'il connaît. Et en fait, dans Odst, on vit un peu ça. C'est sombre. il y a la bande son jazz. Euh... Tous les tous les halos ont une bande son exceptionnelle, mais Odst a vraiment ouais. une bande son particulière, je trouve. Et euh, c'est pour ça que c'est mon préféré. Toute l'ambiance et surtout la difficulté, euh, parce qu'on n'a pas d'armure dans Odst. Et euh, euh, ben bah, l'endroit aussi. Ah, euh... à Mombasa, ouais. C'est magnifique. Et puis euh, à l'époque c'était beau d'avoir du semi-monde ouvert comme ça, du coup c'est ODST pour bon. moi. Non mais t'es très loin d'être le seul à aimer ODST, ça dans la communauté française en tout cas, ah. je connais beaucoup de monde qui aime beaucoup ce jeu. Et, et toi euh, à Alba, Alba, puisque j'ai entendu tout à l'heure, surnom Alba, je, je l'ai pas Alors noté là, mais, mais magnifique, magnifique Alba, ça fait assez papier alu mais euh, j'adore. <rire> Là, afroche, je t'aurais dit Halo Reach parce que j'ai passé beaucoup de temps, ah de temps. non, mais attends, parce que mon avis, ça, ça un c'est une personne hein. bien, ça. Euh, je t'aurais <rire> dit Halo Reach parce que j'ai passé beaucoup de temps, parce que euh, le jeu était juste génial, le solo je l'ai trouvé absolument parfait. Bon, il y avait quelque chose à, avec quelques petits redites évidemment, mais euh, le multi vraiment, c'était une. Euh, je l'ai torché à l'époque, j'ai vraiment beaucoup joué à ça. J'avais toutes les armures pratiques, enfin j'avais toutes les armures. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé tout l'aspect créatif euh, qu'on pouvait faire avec, la forge était vraiment exceptionnelle. Mais étonnamment, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit Halo Reach, parce que euh, dû... maintenant qu'il est sorti de chez MCC, je t'avoue que j'ai un peu plus de mal à me remettre dessus, et je jouerais beaucoup plus euh, facilement à Halo 5. Alors Halo 5, il a une campagne euh, plus particulière, mais, et c'est là où je pense que je vais me faire taper dessus par beaucoup de personnes, j'ai beaucoup aimé les déplacements, euh, les... la maniabilité de Halo 5. Euh, toutes les Spartan abilities qu'on a, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu, que je sais que beaucoup de monde euh, n'a pas du tout aimé, mais euh, c'est des choses que quand je rejoue à des à halo, notamment à Halo Reach, que pourtant j'aime beaucoup, c'est des choses qui me manquent en fait. Je trouve que le jeu est un peu plus mou à cause de ça. Donc. Bah, il a un petit peu vieilli aujourd'hui. Nostalgiquement, je te dirais Halo Reach parce que vraiment c'était exceptionnel, c'était les classes, c'était le moments où, en plus on était des années lycée, donc euh, on se posait même pas la question, on jouait tous les après-midi. Mais aujourd'hui, non, ce serait plutôt Halo 5. D'accord, bah là pour le, coup, pour le coup, je pense que tu es plus le mouton noir <rire> que Mariko. C'est <-Cou. rire> <C> ça. <rire> Totalement. Non, mais euh, ça, ça sera un jour, où je ferai très certainement une vidéo dessus aussi pour dire que Halo 5 a des bons côtés euh, parce qu'on entend beaucoup de mauvais côtés sur ce jeu. Euh, mais il y a des choses qui sont vraiment excellentes dessus et j'espère que pour la suite, euh, ces choses ne seront pas oubliées. Voilà. Si, il si, faut, faut quand même essayer de réécrire les histoires pour le solo de manière un peu plus développée. Oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il faut remettre le côté épique du solo. Et euh, moi, je ferai un mix pour Infinite, vu que en plus, euh, d'après ce qu'on comprend, les premières images, etc., on part un peu de zéro, tout à l'heure, nouveau désespéré. Moi, j'en je, profiterai à leur place pour euh, prendre un peu de l'ambiance ODS, essayer de, de faire descendre d'un niveau euh, John et que... Y a plus de difficultés, quoi, qui est une, une courbe croissante dans l'histoire. Bah, moi j'ai ressenti un petit peu ça avec Halo 4 que j'aime beaucoup, où euh, John était... était plus si puissant que ça face au didacte. Ah oui, parce que le didacte il, euh... il, il le victime, BLS, il faut le dire. Hein. <rire> je me dise, hein, clairement, c'est un bolos, euh, Voilà, <rire> bonjour, je m'appelle Master Chief. <rire> ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux Je <rire> reste sporté. Non, mais cla clairement, ouais, c'est ça qui était sympa. Alors, euh, après voir si euh, c'est parce qu'il y a un antagoniste comme ça, comme didacte, ou euh, si je sais pas... Euh... Alors, pour revenir à la création, euh, puisque vous êtes là pour ça, en tant que, que machinéaste, quelles sont vos sources d'inspiration Les films que vous aimez, les séries que vous aimez, euh, peut-être des musiques, des fois, qui vous transportent euh, et vous dites « il faut que je fasse quelque chose avec cette musique ». Euh, bah, je, vais, je vais commencer et je laisserai Alba enchaîner ensuite. Euh, mm -hmm. Pour ma part, j'ai beaucoup de, de films et séries, euh, policiers et ou euh, espionnage etc. Ce qui me plaît, c'est les, les personnages et les intrigues euh, comparés à l'action brute euh, qui n'est qui pas ce qui m'intéresse le plus. Mm -hmm. et euh, Pour les musiques, pareil. Tout, tout ce qui peut poser des ambiances calmes, tout ce qui peut... Euh, Aider à la concentration, tout ce qui met une sorte de neutralité aux choses, c'est pas mal, je trouve. Basé sur euh... le suspense, donc on va dire... Voilà, c'est sympa. En fait, c'est plus sympa, ça... ça... Que, je sais pas, que ça, ça des... met une ambiance. À, à donner, pour Pardon Est-ce que tu as des noms de, de films ou de séries dans ce genre, pour, euh, pour bien qu'on imagine la chose Pour les, les séries, euh, pour avoir un petit peu de deux univers, t'as des trucs genre Homeland, euh, espionnage euh, américain assez connu inspiré d'un roman israélien, je crois. Et euh, Luther, pareil, euh, avec euh, Idris Elba, euh, c'est du pur policier, ça. Euh, donc c'est un flic londonien et tu le suis sur euh, ses enquêtes. Et euh, ce que j'aime bien sur les deux, là c'est que c'est assez cru, assez « réaliste », entre guillemets, et du coup, ça, ça renvoie plus ou moins à quelque chose de, de vrai. Donc c'est plus sympa, c'est plus immersif. Euh, pour les films, euh, ça va être des films comme euh, Munich, euh, qui a été réalisé par Spielberg et qui parle d'escouade euh, qui a été créée en fait, suite aux attentats de Munich où euh, les athlètes israéliens ont été, euh, ont été euh, tués par euh, une contre-escouade euh, je sais plus si c'est iranien ou palestinien et du coup euh, pareil là du réalisme de euh, violence mais bien gérée pas simplement jetée au spectateur et surtout des personnages et une intrigue euh, qui, qui prend vraiment au trip dans le sens où c'est tellement bien ficelé qu'on se sent bloqué dans le truc. Quoi. Donc un bon film et pareil, les deux séries, pareil. Une et intrigue qui joue avec le cerveau. Donc c'est toujours pas mal, ça, je trouve, de, de, de se remettre en question alors qu'on est là pour regarder un truc. On, on, on ressent bien cette inspiration, euh, ce genre de choses, dans, dans vos deux machinima. On essaye d'imprégner un peu les personnages, ouais, pour pas qu'ils soient bateaux. Et donc et donc toi, Alba, c'est le même genre de choses ou tu, tu es un petit peu différent euh, euh, Moi je suis totalement différent. <rire> euh, C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'inspiration, enfin j'en ai plein, mais c'est pas une chose en particulier. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les thrillers, euh, j'aime beaucoup les films d'horreur, donc ça c'est vu sur les deux machinimas que j'ai fait au final. Euh, pour le côté horreur, j'ai fait Infest, euh, un machinima de zombie, euh, comme on en faisait beaucoup à l'époque sur le Reach. Et là, plutôt l'aspect thriller, euh, film d'espionnage avec, euh, avec la saga corrompue. Mais en fait, je suis pas vraiment limité par... Enfin, comment dire. Je me sens pas vraiment inspiré. C'est plutôt des choses qui me plaisent et que j'aurais envie de refaire. Mais je vais pas essayer, par exemple, de faire un, un hommage à quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé, par exemple. Pareil, pour, pour bien qu'on imagine... Euh, t'as des noms à donner de, de thriller ou d'horreur de, de, Film ou série euh, bah Alors, film d'horreur, euh, je suis un fan assidu euh, de la saga Alien euh, et également des films de Georges Romero, et à son âme. Mais euh, sinon, après, en thriller, euh, là, j'aurais pas de nom à te donner. Peut-être euh, espionnage thriller Le Pont des Espions, que j'ai vu récemment, que j'ai beaucoup aimé avec Tom Hanks. Euh... Ce que je trouve génial, c'est que tous les exemples que vous avez donnés, ce sont des choses que je ne connais pas. Ah bah, tu peux les noter parce que... C'est pas mal. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner des petits indices croustillants sur votre prochaine création Ou vos prochaines créations euh, si vous avez plusieurs idées en tête euh, Vas-y. Euh, va. euh, bah, moi, en fait, j'aurais aimé... Euh, j'aurais aimé que on pousse peut-être euh, quelques scènes de dialogue sur... Euh, sur euh, ce qui qui va arriver sur... Si, bah, c'est pour les idées, avoir des créations, des dialogues plus poussés. Ah, il vaut les infos Ah, du croustillant oh non, bah, Moi, j'aurais aimé préparer quelque chose de plus orienté course de nouveau, en fait. Euh, oui, donc effectivement, on va avancer la saga corrompue, euh, donc qui est vraiment une saga. Le premier épisode, c'était... Euh... Encore une fois, c'était un projet un petit peu YOLO qui a dégénéré, puisque j'avais juste fait quelques petits exemples, des petits extraits de, de vidéos sur fond vert pour voir ce que ça pouvait donner. Et ça a donné corrompu, donc euh, clairement, à un moment, je sais, j'ai pas pu me contrôler. <rire> <rire> perte de contrôle, et, euh, non, <rire> perte de contrôle Non, mais c'est ça. Pourquoi j'ai écrit un scénario Non, <rire> j'ai pas de doubleur, qu'est-ce que je vais faire okay. Mais, euh, et du coup, non, là, c'est vraiment devenu une saga à partir du deuxième épisode. Donc, on a six épisodes au total de prévu. D'accord. On a les deux suites qui sont déjà écrites. Euh, et les pitchs des deux derniers qui sont prêts, il n'y a plus qu'à écrire vraiment le scénario et tout le, le dialogue. Le, le gâteau, le pitch de... Pardon le, le, le pitch, le gâteau. <rire> ah, ah, ah, non. <rire> ça va, ça va, non, je, coupe, euh, je coupe au montage. Je vais prendre mental. un truc à manger. <rire> <rire> Putain, non. Euh, non, non, quand je, disais de, quand je parlais de pitch, je parlais d'un petit résumé pour oui, savoir oui. Euh, où va aller vraiment l'histoire. Bah oui. On va dire un petit résumé en 15 lignes de, euh, du scénario qui va, en faire 5, enfin, qui va faire 5 pages. D'accord. Bon travail avec ma D'accord. Donc, bah donc euh, voilà, à peu près où on en est pour le moment pour, euh, pour cette saga-là. Et du coup, on est tous dans l'attente euh, d'Halo Infinite, qui est donc le, le prochain jeu Halo qui va sortir euh, en cette fin d'année 2020. On n'a pas encore de date euh, vraiment officielle. Euh, vous. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce jeu On a déjà commencé à en parler tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres petites choses, euh, des aspects de gameplay, euh, au niveau de l'histoire, ou au niveau de, de machinima, des machinima euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez particulièrement Alors Moi, personnellement, j'entends rien du tout. à c'est de merde. Allez sur Call of Duty, les enfants. <rire> <rire> euh, non, plus sérieusement, Allô Infinite, bah, je suis un curieux de voir ce que ça va donner parce que du coup j'aime beaucoup quand même Halo au final, je suis tombé dedans euh, au tout début de mes moments gaming, bon c'était avec Halo 3 certes, mais euh, mais oui non je suis curieux de voir ce que ça va donner, alors est-ce que j'ai des vraies attentes, euh, j'aimerais surtout pas être déçu sur l'aspect euh, histoire solo, euh, comme Halo 5 où vraiment j'ai été, euh, bah, je suis resté bouche bée tellement j'ai trouvé l'histoire un peu bateau, après, d'un point de vue gameplay, euh, j'aimerais quand même qu'on reste sur un jeu relativement dynamique, parce que euh, même si le gameplay des, an des anciens Halo, il a fait ses preuves à l'époque, je pense que c'est juste pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, Les gens se lasseraient trop vite euh, d'un jeu qui serait un petit peu mou. On est tellement habitué à avoir des jeux euh, dynamiques que, euh, que, que du coup, euh, je pense que c'est quelque chose qui devrait, même si ça va en déplaire à certains, enfin c'est mon avis encore hein, une fois, mais c'est quelque chose que j'aimerais retrouver dans ce jeu. Personnellement, euh, Marie euh, bah, moi j'aimerais bien retrouver euh, des trucs assez simples qui, qui sont dans plein d'autres jeux euh, si vraiment c'est en cycle si c'est en monde semi ouvert bah, par exemple du cycle jour nuit euh, un mode photo un peu poussé euh, plus d'attention au mode vidéo et peut-être une possibilité de faire du cinéma du mode cinéma plus facilement en jeu je sais pas si c'est. Ouais. Je sais pas, mais moi je pense que ce serait une bonne option après avoir comment c'est possible de, de l'implémenter. Et euh, surtout en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention portée sur les véhicules et euh, tous les véhicules. Parce que euh, je trouve ça dommage qu'on ait plus par exemple le Hornet euh, ouais. et qu'on puisse plus du coup s'amuser dans des modes euh, comme l'invasion sur Reach où euh, c'était génial de, de monter sur.. Euh, sur la spire, euh, avec le hornet à trois gars, euh, de choper le drapeau, de se barrer. C'était le faucon. Sur ouais, le, le faucon. Euh, sur le ouais, pardon, le faucon. Bah du coup... C était, c était... Ah, tu seras tu seras foutu, Ah, cool. <rire> <rire> mais du coup, euh, voilà, remettre tous les véhicules, parce qu'en fait, dans les livres et euh, dans les comics qu'il y a aussi, on voit qu'il y a des tonnes de véhicules qui ne sont pas exploités. Et du coup, ce serait sympa de les avoir. Ce serait peut-être sympa aussi, après je ne sais pas s'il ne faut pas sombrer dans le vice, mais avoir un mode multi euh, type BF donc avec du 64-64 par exemple. Après, pour en revenir plus sur l'aspect créatif, voilà, bah, si vous tu veux. demander justement si euh, vous envisagiez d'aller sur... Euh, de passer sur Halo Infinite après pour les Machinima. On, on a un cycle de création qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on va attendre que le jeu sorte, c'est ce qui s'est passé quand Halo Reach est sorti par exemple, c'est-à-dire que le jeu va sortir, on va se mettre à jouer dessus, mais on va pas créer pendant très très longtemps. Et Je pense que c'est ce qui va se passer avec Halo Infinite, c'est d'abord on veut juste apprécier le jeu tel qu'il est s'amuser, passer des niveaux, faire la ouais. campagne en, en légendaire, tout ça. Et à partir du moment où euh, on verra et on commencera à vraiment bien prendre pied sur le jeu, et surtout quand le contenu euh, se sera étoffé, parce que si ça suit la logique des autres jeux, il y aura forcément, enfin je dirais forcément, mais il y aura de nouvelles cartes en multijoueur, il y aura sûrement des ajouts, des corrections. À partir du moment où le jeu sera plus complet et on aura vraiment pris la main dessus, là je pense qu'on va pouvoir recommencer à faire des créations dessus. Mais je pense pas qu'on va se jeter tout de suite sur l'Infinite dès les premiers jours. Et après, sinon, pour l'aspect ce que j'aimerais euh... par rapport <rire> au euh, côté créatif sur l'infinite j'aimerais oui. éventuellement, si possible, si jamais 343 m'écoute qu'ils prennent en compte les remarques de certains créateurs, notamment <rire> sur euh, les petits problèmes qu'ont apporté la forge de Halo 5 euh, sur tout l'aspect machinima, avec les petits bugs visuels, graphiques qui peuvent euh, apparaître. Euh, si ça pouvait être corrigé et qu'on puisse faire des machinimas euh, de manière plus fluide, sans forcément euh, devoir passer par des fonds verts pour certaines, certains aspects... Euh, plus spécifiques. Je pense notamment si on pouvait mettre des, des petits. Euh, des bottes pour avoir par exemple des figurants, quand on ne peut pas avoir de figurants. C'est des choses qui seraient vachement intéressantes. Et ben on arrive à la fin de, de cette interview. Une dernière question. Imaginez euh, un, un jeune futur machinéaste. Regarde euh, cette interview, regarde cette vidéo. Quel conseil est-ce que vous lui donneriez y aille. pour sa première Clairement vidéo Clairement qu'il y aille. Euh faut pas avoir honte de, de se rater. Euh, on a tous raté nos premières créations. Le plus dur, c'est clairement de se lancer, je dirais. Euh, faire une petite vidéo nulle, avec euh, juste trois personnages qui discutent, euh, que tu fais toi-même ton propre doublage, euh, pour les trois personnages, il n'y a pas de souci. Mais franchement, vas-y, tu, euh, tu verras si ça plaît ou pas. Et clairement, voilà, le plus dur, c'est de se lancer. Et tu, si, une fois que tu es lancé, tu es dedans. Même si c'est pourri, tu vas forcément t'améliorer euh, tu vas tout de suite toujours regarder tes vidéos d'avant disant mince c'était quand même pas terrible mais au moins tu l'as fait et ça c'est un truc qu'il faut en fait c'est vraiment ça c'est osé. Ouais moi j'irai un peu sur le... le même ton mais surtout en disant qu'il faut faire quand on veut faire euh, et pas juste parce qu'il y a une tendance qui naît ou autre donc euh, il faut faire ce qu'on veut il faut juste euh, vouloir déjà se plaire en fait si la vidéo plaît à celui qui crée c'est déjà bon. Et euh, ensuite, si des gens apprécient, c'est bien. Mais faut il faut qu'il ait envie de le faire de lui-même, il faut que ça le passionne. S'il fait ça comme si c'était un taf à se mettre des deadlines, à se mettre des, des prérequis, faut il faut qu'il y ait ça, ça, ça dans la vidéo, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne va pas faire ce qu'il aime, il va faire ce que les autres aiment. Et ça marche jamais. Donc, euh, simplement qu'il se fasse plaisir. Qu'il y ait des vues ou pas des vues, franchement, il s'en fout. Si lui, il apprécie son travail, au moins... Euh, c'est comme, le, comme les jeux, en fait, en général. Hein. On joue pour soi, et ben là c'est pareil, on crée des, des machis pour soi. Et si on a un public, tant mieux, si on n'en a pas, on continue, et au fur et à mesure, ça viendra. C'est exactement ce qui se passe avec les JPX. On... L'épisode 2, il est à peine, il dure quoi, 10 minutes, même pas Et, euh... et pourtant, on a mis plus d'un an à le sortir, mais c'est parce que voilà je l'ai avancé au moment où je voulais l'avancer. Euh... À mon rythme, je me suis pas dit, tiens, il faut vraiment que je sorte avant 3 mois, parce que sinon les gens ils vont se désintéresser. Non, enfin, j'ai avancé parce que j'avais envie de le faire, parce que j'avais le temps de le faire. Après, voilà, comme, comme l'a dit Ma Marie-Cou, euh, le premier public, par exemple, pour les machinimas JPX, c'est les JPX. À partir du moment où le machinima nous plaît, on est content. Alors après, voilà, on le partage, ça plaît à d'autres personnes, franchement, ça fait super plaisir, mais c'est pas le, la finalité en soi. C'est vraiment, on a fait un truc qui nous plaisait à un instant T. Alors peut-être demain, on va se dire qu'en fait, on a fait de grosses erreurs, mais sur le moment où on l'a fait, on était content parce qu'on a sorti un truc qui nous plaisait. Et je pense que c'est vraiment ça l'esprit le, dans lequel il faudrait qu'un créateur soit aujourd'hui. C'est pas essayer d'avoir des abonnés, essayer d'avoir plein de vues. Parce que clairement, tu vas pas avoir plein de vues avec des machinimas. Faut pas se leurrer là-dessus. Mais c'est de faire quelque chose que tu vas vraiment aimer faire. Et si c'est le machinima que tu veux faire, il y a plein de choses... Euh, il y a plein de ressources pour faire des machinimas, il y avait des tutos à l'époque de Halo 3 ou Halo Reach, même là aujourd'hui je vais peut-être, je dis bien peut-être, faire un tutoriel sur comment faire certains machinimas avec les techniques de fond vert que j'utilise moi, pour essayer de donner, encore une fois, ce petit boost de se dire « Ah mais en fait on peut faire des choses comme ça, c'est pas juste les gens qui sont super calés, qui peuvent faire ça, non, tout le monde peut faire ça ». Et voilà, clairement c'est... Bah, voilà, tout le monde est capable de le faire, il faut juste oser se lancer. Bah, merci à vous deux pour, euh, pour tout ça, pour ces conseils et puis pour, euh, pour, reste, pour vos vidéos, pour avoir été là. Moi ça me fait plaisir de, de rencontrer des, des créateurs comme vous, puisque je ne vous connaissais pas euh, personnellement jusqu'à <rire> il y a une heure. Quoi. <rire> et j'espère euh, rapidement revoir euh, une vidéo de, de vous, puisque vous êtes une, une team de 5, c'est ça C'est ça. ça. Voilà. Donc il y a 3 personnes dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Vous Voulez leur, mmh. euh, leur passer un petit coucou, un petit bonjour. Euh, franchement, les gars, vous puez. Euh, J'approuve. Non, mais en fait, on, on est toujours du genre à se bâcher, en fait. Donc, euh, on peut pas passer un coucou sympathique. Ça forcément non, insulte. Très bien insulte. Si vous pouviez vous impliquer dans les machines, s'il vous plaît. J'en ai marre de tout faire tout seul. Aidez-moi. C'est censé être ça un groupe de 5 c'est pas un qui fait pour quatre autres. Non, ça c'est fonctionnaire. Non, mais c'est ça, en fait, c'est terrible. Eh oh, bien, bah, bah, bah, bah. euh, vous avez pu voir tout au long de la vidéo des extraits de leur machinima. Euh, en description, vous avez euh, leur chaîne Legipix et la chaîne de euh, Alba. Euh, j'aime bien Alba, j'aime bien. Oh ouais, bien, euh, bien, à chaque fois que je vais dire Alba, il y aura une photo de papier d'alu euh... Oh putain, oh, merde. <rire> non, non, non. <rire> je suis pas prêt à ça, pourquoi <rire> et, et donc la première chaîne d'Alba avec euh, toutes ses précédentes euh, vidéos Peut-être même ses courses de mangoustes, s'il ne les a pas supprimées entre temps Non, non, il y, y a beaucoup de posts <rire> sur la chaîne et euh, voilà Et merci beaucoup euh, d'avoir été là dans cette vidéo, d'avoir pris le temps Merci à vous d'avoir regardé euh, N'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord, euh, à poster vos vidéos sur, euh, sur le site euh, Allo.fr euh, Toutes les vidéos qui sont répertoriées sur le site euh, Allo.fr dans, euh, dans la rubrique création Participeront au awards 2020 Donc euh, vous deux, euh, votre machinima là euh, et donc euh, en lice pour participer au Awards, Les machinimas, les montages et toute autre création créée par la communauté francophone allo sur l'année 2020 va être euh, répertoriée, euh, triée par euh, un jury, euh, classée selon des catégories, et à la fin, c'est toujours la communauté qui vote pour euh, les meilleures créations. Encore une fois, merci à vous deux. Et non, non, mais merci vraiment à toi de nous avoir donné l'occasion de discuter, parce que clairement, c'était super et agréable et... Euh... Voilà non mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut donner nos idées sur ce qu'on fait, euh, tout ça, autre que euh, le petit comité et lire les commentaires après. C'est bien d'avoir ouais, ouais. quelqu'un de vive voix et non non c'est sympa. Non, bah, encore une fois merci à vous et puis je vais vous laisser parce que euh, trop de merci. <rire> tu de merci. Et, bon courage pour vos prochaines aventures. Euh, on se retrouve bientôt vous derrière votre écran et puis euh, tous les deux aussi hein, euh, on se retrouve bientôt j'espère euh, à très bientôt <rire> <On se rire> on ce mot c'est fini. <rire>